Chers inspecteurs de mr 24 on vous souhaite un Eid comme avec Saïd. Aujourd'hui, la question du jour est, comment s'est passé l'Eid ici en Belgique Et pourquoi nous n'avons pas de ba à la maison comme les autres années habituelles Pourquoi ils nous empêche de faire tout ça Donc venez suivre avec nous, nous allons découvrir leurs réponses. As-tu fait l'Eid cette année Oui, bien sûr. Et où tu l'as fait Je l'ai fait chez mon oncle. Donc vous avez de bah cette année Oui, alhamdulillah et ça s'est bien passé? Ah oh, oui, el on a fait ça en famille, on était tous réunis, donc que le la famille. la كانوا عطيني لنا واحد رخصة اللي ما تصورش وخاصة في برنسال كانوا دارون عندي كونتينر دارونا شكاير ديال ديال بريطانيا أو شكاير ديال ديال ديال اللي يسموه الخربش كان فيها كانوا يدرو في هادك السبيل وكانوا كي شو أول لكن وصلوا الكونتينر نحكي بلجيكا إيش راح نقول لك العيد يفوت وملحقينا فرح به كعيد خطرة ربي عطانا زج فرحوا بهم بصحيح مش كمال البلاد كتعرفي بلجيكا اسمحنا يمنش مش في بلادنا ما نقدرش نفرح كمان الناس اللي رام في البلاد بلق bien je vais que Il bien Cette année, malheureusement, on n'a pas fait l'aide, ni l'année passée, à cause de tout ce que nous entendons les étourdissements. Et, euh, et voilà, donc cette année non plus, nous n'avons pas fait l'aide, malheureusement. Et pourquoi et bien avec tout ce qu'on entend, donc euh, les étourdissements, donc euh, nous, on n'a pas confiance en fait, on ne sait pas ce qui se passe à l'abattoir même. Et voilà, nous avons décidé donc euh, de s'eddaq. Voilà. En fait, euh, ça s'est bien passé. Je trouve que tout va bien. Mais je trouve que de, année en, au fil des années, il ben n'y a plus de l'aide en fait. Il n'existe plus l'aide. Parce que chaque année, maintenant, ils interdisent de, de bâcher le mouton et tout. Donc, euh, voilà. Ça fait combien d'années que vous n'avez pas de bach de mouton Ça fait deux ans, je crois. Voilà, deux ans. Et c'est la même ambiance ou pas euh, bah, L'ambiance, il euh, n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de la haine, je veux dire. Maintenant qu'on ne peut plus de bacher et tout, il n'y a plus. Euh, c'est plus comme un Je suis bien, Je Je suis لأنه غادي تعيد مع الله ما مش عيد هذاك لأنه يفرضون عليك شيء شي حويس تخضروه وما ما مش ما عيد هذاك والبلاد رأي ما العيد ما هو العيد ما نامك عيد ما إلى في فوق ما بغيناه هذا ما كينا شيء نقدر نقولكو مقيمة ببلجيكا او كجالية مسلمة بصفة عامة مقيمة ببلجيكا كان العيد il de علينا لكن est-il de l'aide Qu'en est-il de l'aide Qu'en il de l'aide Qu'en il la famille n'était pas présente et puis après on n'a pas égorgé le mouton, donc euh, malheureusement ce n'est pas festif. Et pourquoi vous n'avez pas égorgé le mouton cette année ben, Les circonstances font qu'on ne, on ne le fait plus depuis euh, la grève qu'il y a eu l'année passée. Et puis après, euh, allez, comme personne chez nous euh, ne mange du mouton, donc du coup mes parents ont décidé de ne pas le faire. Ouais, okay. Est-ce que tu as senti euh, l'aide, la fête l'aide ou pas cette non, année Vraiment pas, non. non, rien du tout. On a égorgé deux moutons et euh, on l'a senti plus ou moins mais vu qu'il y avait beaucoup de membres de ma famille qui sont à du coup c'était un peu comme elle, un peu fade C'était pas vraiment le rite d'habitude quoi et tu peux nous expliquer un peu euh, la de l'aid en fait et ben donc euh, je vais vous expliquer comment ça s'est passé déjà nous sommes euh, tous réunis on a fêté ensemble après donc salat évidemment après, il y a eu tous les hommes de la famille qui se sont préparés pour euh, le, le mouton. Donc, et, et les femmes ont préparé tout ce qui est les abats, la viande, etc. C comment s'est passé l'aïd chez vous c'était passé comme une journée normale. C'est pas... mieux de le passer au Maroc avec la famille et tout. Mais ici, il n'y a pas l'aïd. Tu vois comment Je sais pas. Parce qu'ici, on ne peut pas le, le, égorger le mouton et tout. On est obligé de le commander à la boucherie ou bien à l'abattoir. Right. ou de plus en plus, ça devient plus en plus mort, je ne sais pas si je peux dire ça, qu'on perd un peu de cette magie. De Quand on était jeune, on le sentait vraiment les vêtements, les cadeaux. Et là, j'ai l'impression que ça devient euh, banal et on le sent de moins en moins. Pour ma part, en tout cas, je le sens de moins en moins. Et avec ce qui se passe, le fait qu'on puisse plus égorger à la maison. Nous, on le fait, mais c'est interdit. Et du coup, euh, je trouve que ça perd de sa valeur, malheureusement. Et Inch'Allah l'année prochaine, on pense le faire au Maroc. Donc ça va tomber pendant les vacances, fin août. Et Inch'Allah, on pense le faire au Maroc. Et ce sera magnifique, ce sera un vrai laid, Comme il y a 30 ans, parce que quand j'étais petite, je me rappelle, on l'avait fait au Maroc avec mes parents. Charles, l'année prochaine, on espère bien le faire au Maroc avec mes enfants. C'est ce qui que je ils يعني بالنسبة لي أنا ما شاهد هذا العيد خصني نشوفه واش كامل واش ما مقيوش ما مقيوش في القار ما فيه شي شي هذا ندبعو علي الدين على سنة الله ورسوله كما قال الله واشي اللي كينا ما شريطي الله وهذا العام ما هذا العام؟ زباح اللا ما ما زبحتش سنة وزيدي حاجة اخرى باش زباح هنا يا كما نقوله كما رأنا عايشين في بلد اوروبي وانتراكي هنا تعرفي ثم كان شويه شويه صعوبه ماشي كما البلاد على في الله يبارك في 19 كومين دارين فيها باتوار فيهم ثم جوج باتوار وين تلحقي مع الناس هنا ان اننا ما الكبش ديالنا العيد ديالنا لانه هما ما بغوش ولكن حنا كنشوفوا هذا الشيء خارج على القانون وانه الشيء قانوني منذ الازل ben, je suis parti, j'ai vu la famille, je suis resté un peu à la maison et... et puis je suis sorti Pas comme avant, avant on se réunissait tous et tout, maintenant ça devient de plus en plus mort. Et du coup, est-ce que vous avez, vous allez avoir un mouton Est-ce que vous avez un mouton ou pas cette année Non, cette année on n'a pas eu, donc on est parti à la boucherie, on a acheté un, à la boucherie. Okay. Un mouton tout fait là, Je suis un avar. Je suis un avar. Je suis un avar. Je suis un avar. Je suis un pas. Je suis un avar. Je suis un avar. Je suis pas. Je suis un avar. Je suis un Je suis sais pas. Je suis Je suis Je suis et avez-vous encore autre chose à dire aux personnes telles qui vous regardent euh, Voilà, nos enfants, donc bien sûr, hier, ils n'ont pas été à l'école, malgré que nous n'avons pas eu de moutons. mais les enfants on les a gardés à la maison. Nous, en, nous avons fêté ça donc, à la maison, euh, en famille. Et après nous avons été, on a été visiter la famille. Et, euh, et voilà, sans, sans moutons.